Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue dans ce live dans lequel je vais parler de manifester son désir, le pouvoir du subconscient. Euh, L'objectif de ce live est de vous sensibiliser sur euh, le fait de manifester vos désirs et surtout de fonctionner à l'endroit. Très souvent, nous n'avons pas conscience que nous fonctionnons à l'envers et c'est ce qui fait que ce que l'on désire, a du mal à se manifester ça ne veut pas dire que les choses ne nous sont pas accordées ou que les choses ne sont pas possibles pour nous ou que nous n'avons pas droit ou on n'a pas accès à certaines choses c'est juste que nous avons aussi besoin de comprendre et de savoir comment est-ce que l'on fonctionne dans notre propre fonctionnement personnel qui fait que ben on peut obtenir facilement ce que l'on veut ou parfois qu'est-ce qui fait qu'on obtient difficilement ce que l'on désire ou qu'est-ce qui fait que parfois c'est tout simplement pas possible. J'espère justement à travers ce live euh, vous amener un éclairage mais surtout vous sensibiliser sur le fait que pour manifester votre désir il y a un ordre. et C'est un ordre à respecter. Si vous ne respectez pas cet ordre, c'est normal que... Parfois, c'est laborieux pour vous <rire> d'obtenir et d'avoir entre les mains ce que vous désirez. Voilà. Donc, euh, soyez la bienvenue et les bienvenus. Si vous passez par là, n'hésitez pas à mettre un, un coucou, un like, parce que moi, ça me fait toujours plaisir de savoir que vous êtes passé par là. Et puis, euh, aussi, si vous regardez le replay, et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo, si, ce live si il vous parle, parce que peut-être qu'il peut aussi aider votre entourage. Voilà, ensemble, c'est comme ça qu'on va y arriver. <rire> Très bien. Alors, j'espère que, euh, je pense que je vais commencer. Je vais commencer. Alors, si vous regardez ce live, c'est que quelque part, le titre vous a parlé. Manifester son désir, le pouvoir de l'inconscient. Et que peut-être que si ça vous a attiré justement, vous vous êtes dit, moi j'ai envie de manifester mes désirs. Mais qu'effectivement, mes, mes désirs, mes rêves, mais je suis confrontée à des blocages. Et j'ai envie de savoir, peut-être qu'il y a des clés, peut-être qu'il y a un, un nouvel éclairage qui va permettre euh, de réaliser vos projets à l'année qui va venir, en 2023. Ok, vous, êtes, vous avez envie de manifester vos désirs. Vous avez envie de transformer votre vie. Et voyez-vous, quand on a envie de manifester nos désirs, on fait une liste. Et généralement, dans la liste, on dit, euh, soit je, moi je souhaite une relation parce que j'ai envie de me sentir aimée. J'ai envie de euh, m'acheter mon appartement l'année prochaine, m'acheter une voiture l'année prochaine, faire un grand voyage euh, l'année prochaine. J'ai envie de me réconcilier avec mes parents, peu importe. Quels que soient vos désirs, la première chose qui est importante c'est déjà de prendre conscience que le désir que vous avez, l'objectif que vous avez, le rêve que vous avez est relié à un sentiment. C'est un sentiment en réalité que vous avez envie de contacter. Un sentiment qui est relié à votre personne, à votre identité. J'ai envie de me sentir aimée parce que j'ai envie de me sentir importante. J'ai envie de sentir que je suis au cœur de la vie de quelqu'un parce que ce sentiment de faire partie d'eux, ce sentiment d'être et de se sentir aimée, c'est ça qu'on va aller rechercher. J'ai envie de ressentir le sentiment d'être riche, l'accessibilité à la prospérité, à la richesse. Ce sentiment-là, relié à votre identité, qui fait que vous vous, êtes, vous avez envie de ressentir cette estime complète de vous. Hello Sally, bienvenue. Dis-moi est-ce que tu peux me dire si on m'entend bien, <rire> que je puisse pas parler dans le vide. Je te remercie. Donc on recherche quel que soit l'objectif et les désirs que l'on pose, on va chercher un sentiment identifié, relié à soi. D'accord. Euh, et, et qui fait qu'on se sent exister, qu'on se sent vivant de cette manière-là. Très bien. Euh, il y a plusieurs possibilités de... Je vais vous parler tout à l'heure en quoi est-ce que la, vraiment la notion... C'est dingue, non On pose des objectifs matériels qui en réalité nous amènent vers un désir inéluctable qui est le ressenti d'un sentiment relié à notre identité dans lequel on, on, c'est comme si ça, ça s'imprègne en soi et ça donne en soi ce sentiment de, de grandeur, de vivant en soi. Vous voyez, quels que soient le, quel que les désirs et les rêves qu'on pose. La question qui se pose c'est mais comment on y arrive Comment, quels sont les moyens qu'on déploie justement pour manifester et obtenir ce que l'on désire vraiment. Étant donné que tout objectif que l'on pose est relié à un sentiment, vous avez la possibilité, il y a plusieurs possibilités. Il y a au moins une possibilité qui est aussi très courante de se dire, ah ben, il va falloir que je guérisse de mes blessures, euh, que je reconstruise tout mon passé, que je reconstitue toute l'histoire, toute mon histoire avec mes blessures et c'est ainsi quand je vais me libérer de mes peurs, de mes blessures, après avoir fait un long chemin et un long travail sur moi, à ce moment-là je vais pouvoir me réaliser. Vous pouvez aussi vous dire, pour manifester mon désir, parce que du coup, je vais pouvoir me réaliser, je vais pouvoir me sentir en paix, je vais pouvoir me sentir heureuse, je vais pouvoir contacter ce sentiment désiré. Mais vous pouvez aussi, pour d'autres personnes, se dire, être vraiment dans cette mouvance de, ok, pour obtenir, et je vais assurer pour obtenir euh, mes désirs, pour réaliser ce que je souhaite, euh, ben, en fait, euh, on n'a rien sans rien. Donc, il va falloir que je... Euh, voilà, il va falloir euh, tout donner. <rire> il faut euh, se mettre en action à fond pour obtenir et s'investir un maximum euh, pour obtenir ce que l'on désire. Dans ces deux mécaniques-là, ces deux mé mécaniques-là sont les mêmes. C'est-à-dire que dans ces deux mé mécaniques-là induisent la notion d'effort, de cheminement induisent véritablement cette euh, vibration de la récompense. Cette récompense ce cheminement intérieur les actions en abondance pour obtenir ce que vous désirez pour obtenir ce sentiment recherché le chemin que vous choisissez pour obtenir ce que vous voulez va déterminer complètement la réalité de vie dans lequel vous allez être si vous avez prédéterminé que cette mécanique de récompense cette mécanique où vous mettez votre bonheur sous condition, je je réalise mon bonheur et je réalise mon rêve sous condition d'un certain nombre d'efforts, sous condition d'un long chemin spirituel ou d'un long chemin de libération de mes blessures, c'est important que vous preniez juste conscience que... Vous êtes en train de choisir votre trajectoire de vie en faisant ça. Et cette trajectoire de vie-là va impliquer la notion de la lutte, la notion de la force, puisque tout naturellement, vous ne vous êtes pas accordé un accès direct à ce que vous désirez vraiment. Et pourtant, et pourtant il y a une troisième voie un troisième accès pour euh, réaliser vos désirs et manifester vos désirs. Cette troisième voie, vous avez certainement dû entendre parler de la loi d'attraction, de la loi de la création, des lois de manifestation, mais peut-être que vous avez déjà tenté l'expérience d'appliquer et vous avez vu que ben, ça marche, mais ça ne marche pas vraiment. Et moi, mon objectif justement dans ce live, c'est de vous amener un éclairage que il y a des subtilités pour que ça fonctionne et donc de vous mettre aussi en une lumière les erreurs à ne pas faire. Mais effectivement, celle-ci, c'est une voie d'accès pour manifester vos désirs dans lequel la notion de force n'y est pas. C'est-à-dire qu'on est dans une accessibilité où, facile où la fluidité est là où les choses peuvent être accessibles à soi-même. Mais voyez-vous que d'une certaine façon en fait, nous sommes, nous avions été formatés qu'on ne peut rien avoir sans rien. C'est-à-dire que si on s'investit pas, on dit oui ben il faut s'investir un minimum sinon tu vas rien obtenir. Et on est vraiment dans ce dans ce paradigme où il y a cette croyance qui est très ancrée que euh, il va falloir, euh, oui, il va falloir donner de soi, il va falloir bûcher pour obtenir les choses. Or, la loi d'attraction, la loi de la manifestation dit que nous pouvons obtenir ce que l'on désire à travers le pouvoir de nos intentions, le pouvoir euh, de nos désirs euh, euh, et, et à travers le pouvoir du subconscient. D'une certaine façon, alors il y a deux choses. Appliquer la loi d'attraction et la loi de la création et la loi de la manifestation, ça ne veut pas dire ne, rien, ne pas faire d'action. Ça ne veut pas dire la non-action. Ça voudrait juste dire que c'est une action sans force, c'est différent. Ce n'est pas une action dont l'intention euh, sous-jacente et l'intention, l'énergie racine est régie par « si je ne fais pas ça, je n'obtiens rien ». Non l'action que l'on pose quand on est dans cette mouvance là c'est une, une action qui répond c'est une action qui est naturelle <rire> on travaille pas on, on fait des choses qui naturellement ont du sens pour soi et qui génèrent du plaisir et de la joie c'est normal de faire les choses c'est pas je dois le faire c'est pas il faut que je le fasse ce n'est pas non plus si je ne le fais pas je n'obtiens rien non c'est pas comme ça que ça se passe parce que justement la loi d'attraction, la loi de la création et de la manifestation, elle régit le fait que tout ce que je dépose dans ma vibration intérieure, ça veut dire tout ce que je dépose au niveau de mon subconscient, se manifeste automatiquement, puisque c'est la loi de la nature. D'accord Donc, quand on parle de loi d'attraction et de, de, de loi de la manifestation, il y a aussi une chose qui, qui est une erreur que l'on pense au-delà de la, la croyance que c'est une non-action. Il s'agit aussi ici, euh, on a souvent l'erreur et c'est aussi une erreur que j'ai faite moi-même, c'est de se dire, ok, je vais faire des pensées positives et c'est comme ça que je vais obtenir les choses et puis j'ai vu que ça ne marche pas. Ce n'est pas la loi d'attraction qui ne marche pas. La loi d'attraction, elle est. C'est la loi de la vie, c'est la loi de la nature. C'est comme ça. Je vais dire, euh, le... Le jour se lève et la nuit, le jour se lève et à la fin de la journée, le soleil se couche, c'est la nuit, c'est la loi de la nature, c'est comme ça. Euh, je mets une graine dans un bon terreau, ça pousse et j'ai un fruit, c'est la loi de la nature, c'est comme ça. Euh, donc, il y a, nous sommes régis par, par des lois métaphysiques, des lois universelles qui font que, que nous y croyons ou pas, c'est comme ça. La loi d'attraction, elle fait partie de notre vie. Ça veut dire qu'elle fait partie de ce qui est possible en notre pouvoir. Et donc, euh, mais on a, on a, il n'y a pas d'erreur dans la loi d'attraction parce qu'elle est de toutes les façons. L'erreur, elle est dans notre mise en pratique parce que souvent, justement, on... on on pense que ça fonctionne en faisant des injonctions de pensée positive. Mais les injonctions de pensée positive, si elles ne sont pas associées à ce sentiment relié à notre identité, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est la raison pour laquelle ben, peut-être que votre pratique n'a pas fonctionné non plus. Parce qu'on ne peut pas se faire croire des choses euh, qui ne semblent pas vraies pour soi, qui ne sont pas en cohérence avec ce que... Ce, comment dire les fondements de base dans lesquels nous sommes. Ce qui veut dire que la loi d'attraction, c'est vraiment toute une mécanique à mettre en place pour que vraiment la manifestation puisse se faire. Donc, apprendre la mécanique de la conscience est indispensable pour nous en tant qu'être humain si nous aspirons à manifester ce que l'on désire de la manière la plus naturelle possible, c'est-à-dire sans effort. Euh... C'est un sujet qui est très vaste en fait. Hein. J'ai beaucoup hésité à maintenir ce live parce que je n'avais pas envie de m'éparpiller. Parce que le sujet est vraiment vaste. Euh, ce que mon, mon objectif ici dans ce live, c'est surtout de vous expliquer que si vous avez envie de manifester vos désirs, ok, il y a l'avoir, la récompense comme je vous ai dit tout à l'heure, le travail sur soi, c'est-à-dire une action intérieure, une action extérieure où vous conditionnez véritablement l'obtention de ce que vous désirez, moyennant tout un cheminement, moyennant des actions vraiment à mettre en place. Mais ceci est une mouvance. Si vous décidez que c'est ainsi que vous voulez obtenir les choses, il est normal que vous allez avoir des épreuves, des... Euh, un cheminement assez long pour que vous puissiez obtenir ce que vous, vous, vous voulez. Ça veut dire que toute votre réalité de vie, vous allez vivre des événements de vie euh, qui, sont, qui, vont être, qui vont vous mettre à l'épreuve pour vous permettre de vivre cette euh, comment dire ce choix, ce choix de vie dans lequel vous êtes. Mais il y a une autre possibilité parce que l'idée ici c'est de sortir de la notion de la force, euh, sortir de la lutte, sortir euh, de la notion de récompense. Pour tout simplement dire « Ok, moi si j'ai un désir, je veux que ça se manifeste. »« Et je veux que ça se manifeste maintenant. »« Je veux que ça se manifeste facilement. » Mais pour ça, si c'est ça que vous voulez, vous avez besoin de prendre conscience de la mécanique de l'humain. C'est indispensable. Nous, en tant qu'humains, comment on fonctionne en réalité Quelle est notre mécanique Quelle est la loi Comment, comment l'énergie, la vibration, comment, comment les choses se déroulent autour de nous pour que les choses puissent se réaliser Il y a une chose qui est certaine. En, en, en dehors de cette prise de connaissance, voilà, de comment l'être humain fonctionne, euh, alors j'ai perdu l'idée, alors c'était quoi J'aimerais bien revenir dessus ah j'ai perdu l'idée ah oui au delà de cette prise de conscience il y a aussi l'idée de se dire ok j'apprends j'ai je, je, je, besoin de comprendre euh, comment l'être humain fonctionne mais aussi euh, comment je peux fonctionner à l'endroit pour que les choses puissent euh, se réaliser voilà vous manifestez vos désirs alors comment, comment est-ce que l'être humain fonctionne c'est important que vous puissiez prendre conscience j'ai tellement envie de vous le partager mais je ne sais pas trop comment je peux commencer les choses en fait <rire> c'est vraiment ça que vous puissiez vraiment prendre conscience qu'en tant qu'être humain de manière naturelle de manière naturelle vous êtes doté d'un pouvoir de manifestation qui est puissant grâce à votre subconscient de manière naturelle vous avez un cœur qui bat on est d'accord c'est ce qui vous permet d'être vivant et vous n'avez pas conscience de, de, du mode de fonctionnement de votre cœur. et pourtant c'est ce qui vous maintient vivant d'accord euh, vous vous avez naturellement cet espace de votre subconscient qui a une fonction qui est de programmer absolument tout ce qui est vrai pour vous qui est là pour programmer vos pensées qu'elles soient positives ou négatives elle est là pour programmer toutes vos mémoires et c'est cette programmation du subconscient qui se matérialise qui se matérialise par des événements de vie ça veut dire que tous les événements de votre vie, sans exception, sans exception, que ce soit les choses agréables ou les choses difficiles que nous vivons, proviennent de cette programmation qui se trouve de notre subconscient. Tout ce qui est dans la programmation de notre subconscient devient donc matière à l'extérieur de nous c'est une mécanique, c'est comme ça pour tout le monde, que nous croyons ou pas, que nous voulons y croire ou pas, mais c'est ainsi, ça fait partie de notre fonctionnement naturel. Ça veut dire que toute cette programmation de notre subconscient vibre à l'intérieur de nous. C'est pour ça que l'on dit que selon la vibration dans laquelle nous sommes, nous allons créer et manifester une réalité de vie dans laquelle nous sommes. Effectivement. Mais du coup... La question qui se pose, en fait, c'est quelle est la différence entre, quelle est la relation entre le conscient et le subconscient. Votre conscient, lui, c'est celui, c'est la partie de vous qui fait les choix. Elle est, elle est sélective, elle est responsable des choix que vous faites dans la vie. Je vis une situation et je me dis ça, ça me plaît, ça, ça me plaît pas. Ça, je pense que c'est vrai, ça, je pense que c'est pas vrai. C'est votre conscient qui se, qui se charge de ça. Et votre conscient, lui, va générer des idées, va valider des idées. Et ces idées qu'il valide et consi considère comme vraies, il va envoyer l'information au niveau du subconscient qui va les imprimer. Ça veut dire que votre conscient, lui, va valider, ça peut être des pensées positives ou des pensées négatives, mais elle va les valider parce qu'elle va les considérer comme vraies. Je vous donne un exemple. Vous pouvez, par exemple, valider comme vraies que vous n'êtes pas important vous pouvez valider que vous n'êtes pas intéressant vous pouvez valider que vous n'êtes pas riche vous avez donc associé votre identité à un sentiment qui est fort cette association entre votre identité et ce sentiment qui est fort dans lequel vous êtes convaincu va vibrer tellement fort en vous que ça va s'imprégner dans votre subconscient comme étant une programmation votre subconscient lui n'a pas de fonction sélective. il sélectionne pas vos idées non, votre subconscient lui il dit ok, ce que tu valides comme vrai, je l'imprime je l'imprime je vais en rendre compte je l'imprime et qu'est-ce qu'il va faire Le subconscient n'a qu'une seule fonction c'est de matérialiser matérialiser, rendre matière absolument toute la programmation qui est là, donc euh, à travers votre vibration intérieure, votre, euh, donc, votre subconscient, la programmation qui est dans votre subconscient va se manifester dans tous les événements de votre vie. Donc, votre subconscient est donc l'espace source de toute création pour vous. Tout ce que vous pensez vrai et que vous validez avec un sentiment fort relié à vous, à votre identité s'imprime dans votre subconscient qui lui n'a qu'une seule fonction donner l'information que c'est ça que vous désirez vraiment vous le vibrez tellement fort en vous vibrer ça veut dire énergétiquement c'est vivant à l'intérieur de vous l'univers lui est en corrélation en relation avec nous-mêmes si notre vibration notre programmation et notre vibration intérieure dit que je ne suis pas intéressante l'univers dit OK l'information est traitée de par la loi d'attraction et la loi de la création je vais t'amener des personnes qui vont te permettre de jouer ce rôle de tu n'es pas important et tu n'es pas aimé et tu n'es pas intéressante et c'est ainsi que quelque part on va attirer à nous des personnes qui vont en réalité correspondre à la vibration dans laquelle nous sommes à la programmation dans laquelle nous sommes et qui est reliée à notre identité si par exemple vous êtes convaincu là, ici et maintenant et que vous avez ce sentiment fort euh, d'insécurité financière parce que vous vous dites je ne suis pas riche, je suis en insécurité financière, dites-vous je suis, je suis, c'est ainsi que vous vous identifiez, vous avez un sentiment fort de cela, vous avez vos peurs qui sont là et qui vraiment vous prennent dans vos tripes. En fait. Votre subconscient dit, ok, c'est cette information que tu sélectionnes, bon ben d'accord, ben, ça va vibrer en vous puisque le sentiment relié à l'identité va créer une vibration forte. Euh, L'univers, la vie, qui est en interrelation avec nous en permanence et qui aussi traite l'information de manière neutre, dit, ok, si c'est ça que tu choisis et que tu décides comme vrai pour toi, et ben... Tout se matérialise, toute votre réalité de vie, vous allez vivre des situations qui vont vous permettre de jouer ce rôle de ce personnage de « je suis en insécurité ». Votre identité, votre structure identitaire définit donc, ainsi que le sentiment définit, définit donc la réalité de vie dans laquelle vous vivez. Donc si vous avez envie de manifester vos désirs, c'est déjà important de comprendre la mécanique la mécanique humaine la mécanique de la conscience comment ça se passe en fait donc même si par exemple vous dites je suis en insécurité financière et ok l'année prochaine je vais me trouver un bon job où je vais être mieux payé euh, je veux, je vais me donner un fond dans mon business et je vais investir c'est ok en fait peut-être que grâce à tout cet argent vous allez gagner de l'argent ou peut-être pas non plus mais quelque part même si vous allez gagner de l'argent, c'est normal que l'argent reparte. Ou bien vous avez la deuxième possibilité, vous aurez la difficulté à faire rentrer de l'argent, c'est normal. Parce que dans votre vibration intérieure, dans votre programmation au niveau de votre subconscient, vous avez défini dans votre structure identitaire que vous êtes vous êtes dans l'insécurité financière. Il y a une structure identitaire qui est prédéfinie dans lequel vous avez validé que je suis dans la sécurité financière. Donc, quel que soit l'argent qui va rentrer, ça va ressortir. Parce que vous êtes régi sur cette structure-là. Mais si vous comprenez la mécanique de la conscience et que vous comprenez bien que tout commence par la programmation de votre subconscient, l'importance de, euh, comment dire, de... de, de de prendre conscience de votre propre programmation au niveau de votre subconscient hello à tous bonjour anne Emilie, emily lors vous comprenez bien que c'est hyper c'est indispensable c'est indispensable euh, de comprendre la mécanique et de savoir reprogrammer votre subconscient et donc aussi par conséquence déprogrammer euh, les blocages que vous avez euh, pour moi euh, savoir reprogrammer votre, votre subconscient devrait être quelque chose de, pour moi, de, de, comme une hygiène quotidienne. On, on se brosse les dents tous les jours. C'est important de prendre soin de nos désirs et de la manière dont on les manifeste. Savoir manifester nos désirs à travers le, la conscience du pouvoir du, des programmations du subconscient est important. Quel que soit ce qui vous arrive, vous voulez intervenir en dehors, dans les situations que vous avez. C'est ça que j'aimerais vous dire. Vous intervenez à l'extérieur. Vous investissez dans votre travail. Vous, vous, vous investissez à fond dans votre travail pour que ça marche. D'accord Vous êtes dans une relation amoureuse. Vous avez envie d'une relation amoureuse. Vous faites tout. vous Vous pliez en quatre pour être... Euh, la plus belle personne pour attirer la personne que vous voulez si votre programmation au niveau de votre subconscient ici c'est je ne suis pas aimé je ne suis pas euh, je n'ai pas la place dans le cœur de l'autre je ne suis pas riche quel que soit ce que vous allez mettre en place à l'extérieur ça fonctionnera pas parce que vous vous n'agissez pas au bon endroit vous n'agissez pas au bon endroit c'est important d'agir à la source là où tout commence tout commence au niveau de votre programmation du subconscient. C'est le point de départ de toute création. Vous avez envie de changer quelque chose, quels que soient les événements que vous vivez là. Les choses ne vous correspondent pas, ça ne vous suffit pas. Vous aspirez à autre chose pour vous. Vous avez un désir intense d'une relation. Vous avez un désir intense d'être riche. S'il y a quoi que ce soit qui ne vous correspond pas, effectivement, comme j'ai dit la dernière fois, la première chose, c'est d'avoir une lecture sur ce que vous avez besoin de changer. Cette lecture, c'est important qu'elle soit précise. Donc, je vais vous mettre à disposition en ligne, justement, justement, le processus de la lecture 5D. Parce que la lecture 5D, elle est totalement en corrélation avec la programmation de votre subconscient. D'accord Donc, je vois ce que j'ai besoin de changer. À partir de là, effectivement, c'est important de déprogrammer vraiment vos blocages et de déprogrammer vos blocages d'abord parce que c'est important de créer un espace libre neutre pour reprogrammer votre subconscient. Sinon ça sert à rien de superposer des informations, on peut pas construire, excusez-moi, on peut pas construire sur un terreau de merde. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut d'abord déterrer la terre, renflouer la terre avec une bonne terre qui qui, qui vous permettra d'être d'avoir vraiment d'être fertile et à ce moment-là oui, vous pouvez reprogrammer. Mais il faut déjà déterrer et c'est ce qu'on appelle déprogrammer. Vous voyez donc l'or qui me dit, oui, changer ses fonctions cérébrales, effectivement. Comment reprogrammer soi-même son subconscient Alors, pour reprogrammer soi-même son subconscient, pour moi, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure à, à Adeline, euh, la première chose à faire, c'est déjà, qu'est-ce que j'ai besoin de changer, qu'est-ce que j'ai besoin de déprogrammer avant de reprogrammer, il y a d'abord la notion de la déprogrammation. Comme j'ai dit, on fait le ménage d'abord. On fait le ménage. On, on enlève, euh, ça ne sert à rien de superposer de belles choses, de belles graines sur un terreau de merde. Donc, ok, il faut d'abord déprogrammer. Mais la question c'est, qu'est-ce que j'ai besoin de déprogrammer Et qu'est-ce que j'ai besoin de reprogrammer exactement à partir de là effectivement je vais avoir une lecture des événements de ma vie je, je regarde ce que je suis en train de vivre qu'est-ce qui me manque en fait si je suis dans une relation dans laquelle je vois que la personne n'est pas là dans laquelle je vois bien que je ne suis pas importante il est clair que ce que j'ai besoin de déprogrammer va toujours se retrouver dans la manière dont je me construis mon identité parce que c'est là où tout se trouve c'est à dire que vous savez, j'ai passé beaucoup de temps, enfin, je, je me suis tellement intéressée à ce sujet sur la déprogrammation et la reprogrammation. Ce que je ne savais pas avant, c'est que moi, je déprogrammais des pensées. <rire> je déprogrammais des pensées. Je déprogrammais des blessures. Mais je me rends compte aujourd'hui que la puissance de la manifestation, elle passe par véritablement la déprogrammation d'une structure identitaire reliée à un sentiment et ça c'est vraiment ça change tout et aujourd'hui et de déprogrammer ça pour créer une nouvelle structure identitaire reliée à un sentiment parce que c'est moi qui vis ma vie tout est régi par ce que je suis je suis reliée au sentiment que j'ai envie de me connecter tous les désirs que j'ai envie de vivre c'est un sentiment que j'ai envie de connecter mais que je ne connecte pas pour l'instant par exemple donc pour reprogrammer votre subconscient vous avez déjà besoin de déjà préoccuper vous des événements de votre vie allez voir ouvrez les yeux parce que les événements de votre vie c'est votre programmation on va dire défaillante <rire> qui se reconstruit en matière donc quand vous regardez les événements de votre vie vous avez exactement l'information de ce que vous avez besoin de changer regardez sans, sans transformer sans transformer les choses vous êtes en face de quelqu'un vous dites je suis en conflit parce que je ne me sens pas écouté mais voyez bien que ça veut dire que vous même vous avez besoin de vous écouter vous même vous avez besoin de vous reconnecter à vos besoins vous avez besoin de vous reconnecter à vos désirs c'est ça que vous avez besoin de changer comment je peux me rendre importante je suis importante parce que mes besoins sont importants d'accord donc à partir de là quand vous faites cette lecture si vous voulez vraiment perfectionner cette lecture et être précis dans l'identification de vos lectures comme je vous ai dit tout à l'heure il y a le processus des différentes enfin les différentes techniques de la lecture 5d qui vous permet justement de voir et de décortiquer les blocages que vous avez besoin de de changer mais quel que soit le blocage que vous avez besoin de changer c'est important d'extirper toujours votre structure identitaire ok je ne suis pas importante je peux me, me faire croire que ok il m'écoute pas on m'écoute pas je ne suis pas voilà c'est je suis dans des relations conflictuelles mais ok au delà de tout ça qu'est ce que vous vous dites de vous je ne suis pas écoutée, je ne suis pas entendue. d'accord bon ben si je ne suis pas écoutée, je ne suis pas entendue. et là vous avez besoin, alors là on rentre vraiment dans le process et je pense que là ça mériterait que je fasse vraiment un autre live spécialement dessus sur le processus. Parce que sinon je vais sortir un peu en dehors de de ce que j'avais prévu pour le live aujourd'hui. Mais euh, je ferai peut-être un live sur comment manifester et, et, et reprogrammer votre subconscient. Et vraiment les points essentiels. Mais dans tous les cas, il y a... un j'ai créé un processus de déprogrammation et un processus de reprogrammation du subconscient que je vais bientôt mettre en ligne aussi. Donc restons en contact avec ça sur le comment faire vraiment dans le pratico-pratique. C'est à la fois subtil euh, et à la fois c'est génial. Mais en tout cas dans ce live ce qui est important pour moi c'est de vous préciser véritablement que le point de départ de toute création vous avez un désir vous avez envie de quelque chose. La première chose la première chose, c'est de le programmer au niveau de votre subconscient. N'agissez pas, ça sert à rien d'agir si l'information n'est pas, si votre désir n'est pas posé comme quelque chose euh, qui, a, qui est associé à vous. C'est pas quelque chose à atteindre. C'est que, quelque chose qui est votre désir. Il est associé à vous parce que c'est un désir qui vous appartient. C'est un désir qui fait déjà partie de vous. Tout votre être est déjà associé à ce qui est important pour vous. Et, et peut-être qu'il y, y a certainement une chose qui est importante dans le, dans le comment faire pour manifester vos désirs et surtout la première vigilance à avoir, c'est de vérifier l'énergie racine de ce que vous désirez. Posez-vous la question. Si par exemple vous vous dites, moi mon désir, là c'est d'être en couple et de rencontrer vraiment la personne qui me correspond vraiment. Quelle est l'énergie racine de ce désir Peut-être Adeline, ça c'est certainement la première chose. Quelle est l'énergie racine de mon désir Posez-vous la question, pourquoi j'ai envie d'être en couple Pourquoi Véritablement. Et si la réponse, et c'est ce que j'ai eu par exemple dans, le, dans mes séances de coaching, c'est ben, j'ai envie d'être en couple parce que vraiment, je n'ai pas envie d'être seule. Je n'ai pas envie de me retrouver seule et je n'ai pas envie d'être seule. Alors comprenez bien que l'énergie racine de votre désir, c'est je ne veux pas être seul. Donc je ne veux pas être seul. Vous êtes tellement convaincu que de, de la, votre peur de, de vous retrouver seul est tellement forte que c'est ça qui est imprégné dans la programmation de votre subconscient. Donc quelque part, c'est ce que vous allez vivre, même si vous allez rencontrer quelqu'un. La peut être que la personne ne sera pas disponible du tout et le sentiment de solitude, d'être seul ou la peur d'être seul va être présente. Donc en fait, pour, pour ça, vérifiez quelle est l'énergie racine. Si l'énergie racine émergente, c'est j'ai peur d'être seul, alors c'est important que vous alliez vraiment déprogrammer cette mémoire-là. Que vous allez déprogrammer la peur d'être seul, Pour que vous puissiez construire, repartir sur d'autres bases. Pour que vous puissiez construire le désir d'être en couple, sur le désir d'être en couple lui-même, et non la peur d'être seul. C'est différent c'est différent pour que vous puissiez manifester la relation que vous désirez vraiment vous avez besoin que le point de départ et l'énergie racine soit vraiment le désir d'être en couple et non la peur d'être seul auquel cas pour vérifier s'il n'y si a pas la peur d'être seul ou de se retrouver seul euh, posez vous aussi la question de c'est comment pour moi si si je ne suis pas en couple, <rire> comment je me sens Est-ce que c'est vraiment OK pour moi si je ne suis pas en couple Et si c'est un vrai OK pour moi, si je ne suis pas en couple, ben c'est OK. À ce moment-là, c'est un vrai désir. Mais c'est aussi la même chose. Si vous dites, je, je, mon désir là pour l'année qui va venir, c'est je veux que l'argent rentre. J'ai envie que l'argent la, rentre. OK, si vous dites, j'ai envie que l'argent rentre, ça c'est un désir. OK, quelle est la structure identitaire Si vous vous dites, j'ai envie que l'argent rentre, qu'est-ce que ça dit de vous ben, ça dit que je suis porteuse d'argent ça veut dire que je suis riche par exemple ok si votre désir c'est ok aujourd'hui je, je veux être riche ok d'accord quelle est l'énergie racine est ce que l'énergie racine de vouloir être riche au delà de tout euh, vient du fait que vous avez peur de vous retrouver dans l'insécurité financière si la réponse est oui vous avez besoin vraiment, de déprogrammer votre peur de l'insécurité financière pour que vous puissiez, en conséquence, partir sur des bases propices pour reprogrammer votre subconscient à ce moment-là. Ça, c'est impératif. Donc, effectivement, je vais certainement refaire un autre live du coup du sur la mécanique, la technique, les points assez importants dans la reprogrammation et dans la déprogrammation. Euh, mais dans tous les cas, le processus va être mis en ligne pour vous va être mis à votre disposition euh, et donc on se tient au courant pour ça mais dans tous les cas vérifier votre énergie racine c'est déjà un grand point donc je résume ce qui est important pour moi de vous partager dans ce live vraiment ce qui est important pour moi de vous communiquer c'est que ayez des grands rêves ayez des désirs intenses autorisez vous au meilleur pour vous vraiment ne voulez je vous invite à ne pas tout simplement dire je veux un peu d'argent non autorisez vous au confort autorisez vous à la jouissance financière autorisez vous au meilleur à ce vraiment pour vous ça c'est une chose et en même temps ayez conscience que Que tout pour que toute chose se manifeste tout commence par un désir que l'on pose parfois on peut se dire oui mais j'ai obtenu ça parce que je me suis donné les moyens vous ne pouvez rien obtenir dans la matière vous pouvez pas vivre une situation si l'information n'existe pas dans votre programmation dans votre dans votre subconscient si à un moment donné vous réalisez un projet vous pouvez peut-être vous faire croire que c'est grâce à aux efforts que vous avez fournis, mais vous n'avez pas conscience que l'intensité le sentiment la conviction que vous avez eu que de toutes les façons c'est fait pour vous c'est ça qui programme votre subconscient en réalité et c'est ça qui fait que la situation existe mais en soi l'effort que vous avez dû fournir l'énergie que vous avez dû sortir les actions que vous avez dû faire légitime nourrit tout simplement votre besoin de légitimité que c'est grâce à vous mais en réalité l'événement et la situation existent parce qu'elle vient du sentiment intense que vous avez où vous vous êtes réapproprié cette réalité comme étant la vôtre ça fait partie de vous ça fait partie de votre identité et quand quelque chose fait partie de vous elle est programmée dans votre subconscient et ce qui est programmé dans votre subconscient, c'est exactement ce que vous allez vivre dans la matière. Donc, réaliser vos désirs, c'est ressentir fort que ce désir vous appartient déjà. C'est normal, vous êtes fait pour vivre ça. C'est une évidence, ça ne se questionne pas. Vous êtes fait pour vivre votre désir. Et il y a une notion de « je me réapproprie ça » intérieurement et de manière intense avec un sentiment intense de joie déjà de se dire de toutes les façons ça peut pas être autrement ça sera comme ça mais les actions que vous allez mettre en place je répète n'est qu'une façon de légitimer que cela vient de vous or cela vient véritablement du fait que l'information s'est imprégnée dans votre subconscient et si vous avez compris ça c'est déjà pour moi dans ce live ma mission a été accomplie et tout ça pour vous dire que quel que soit ce que vous désirez, on peut aussi provoquer le fait de se dire « Moi, j'ai envie volontairement d'aller programmer mon subconscient dans ce que je désire vivre pour que cela puisse se manifester dans la matière. » Mais ça nécessite un process. Donc, il y a, c'est important de fonctionner dans l'ordre. Arrêtez d'agir à l'extérieur d'abord. Agissez d'abord dans l'espace. Pardon où vous allez obtenir le maximum, où vous, où vous allez obtenir la manifestation des choses. L'espace source, c'est l'espace de votre subconscient. C'est là que vous avez besoin d'être. D'abord, je, quel est mon désir Je valide mon désir. Est-ce que mon désir provient d'un vrai désir Est-ce que ce que je veux répond à ce qu'on attend de moi Ou est-ce que ce que je veux vient véritablement de quelque chose qui jaillit de mon cœur Vérifier est-ce que ce que je vous désirez quelle est l'énergie racine de votre désir est-ce que ça vient d'une peur est-ce que ça vient combler une peur parce que si c'est le cas votre subconscient traite l'énergie racine toujours donc ça c'est quelque chose que vous aurez aussi besoin de vérifier de façon à ce que votre subconscient puisse traiter l'information en direct voilà j'espère avoir été euh... <rire> en tout cas j'ai froid donc, je me coupe. donc en tout cas si, si vous avez des questions sur ce sujet là euh, j'espère avoir été claire. Um, c'est un sujet qui est vaste bien sûr mais si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à me les poser <rire> et euh, et euh, le, le comment faire pour reprogrammer je pense que je ferai un autre live pour, pour ça dites moi si vous êtes intéressé, euh, je le ferai volontiers au-delà du fait qu'il y a un processus qui est mis en place aussi, pour vous permettre de... Euh, et ce processus, je vais le mettre à disposition pour vous, donc euh, restons en contact, il va être sur mon site internet. Je suis en pleine préparation dessus, pour que vous puissiez vraiment avoir euh, toutes les clés pour, euh, pour euh, manifester ce que vous désirez. Ce qui est extraordinaire, en fait, c'est que... Manifester ses désirs, programmer son subconscient, Déposez votre intention au niveau de votre subconscient. Déposez votre désir véritablement. Le point de départ pour obtenir quelque chose, c'est un désir. C'est un sentiment. Vous vous rendez compte C'est même pas l'action. Il n'y a pas d'action. C'est un désir. C'est une... À quoi j'aspire pour moi Vous êtes assis quelque part dans un transat avec votre mériteur, Qu'est-ce que j'aspire pour moi c'est ça le début de la création. C'est quelque chose de doux. Mais la vie nous a offert ce pouvoir. La vie nous a offert vraiment ce pouvoir et cet espace de dire, ok, j'ai quelque chose en moi comme mon cœur qui bat et qui est un fonctionnement naturel de l'humain. On a ce pouvoir inné en nous de pouvoir déposer, de pouvoir déposer nos désirs dans un espace de soi qui est notre subconscient. Parce que lui, il a sa fonction propre. Notre cœur, il a sa fonction propre. Il fait en sorte que notre corps fonctionne. Notre subconscient, il a sa fonction propre. Il imprime absolument tout ce qui semble, tout ce qui est vrai pour nous, dans lequel qui est relié à notre sentiment et à notre identité pour en faire notre réalité, pour rendre tout ça matière. Il a sa fonction. Cette fonction, elle est en nous. C'est ça, en fait, l'essentiel pour moi dans ce live. C'est que vous prenez conscience que on a cette part du subconscient qui gère les choses pour nous on n'a pas besoin de porter contrôle sur tout chose en fait la vie est là pour nous notre mécanique en tant qu'humain dans toute sa puissance elle est là pour nous servir à nous de savoir fonctionner avec je fonctionne avec je prends avec mon corps avec ce que la vie m'a offert et je prends conscience que ça fait partie de de moi. ça fait partie de vous c'est en vous Soit vous vous rendez compte de ça et c'est très bien, soit vous ne rendez pas compte de ça et c'est ok en fait. Mais si vous vous rendez compte de ça, ça change votre vie. Parce que vous allez comprendre que ce n'est pas l'action qui va faire que vous allez obtenir. L'action, elle vient au bout de la chaîne. Ce qui fait que vous allez obtenir quelque chose. C'est une aspiration un sentiment un désir fort relié à un sentiment dans lequel vous vous appropriez les choses comme étant les vôtres comme si ça fait partie de vous c'est légitime que que le bonheur c'est ça fait partie de votre vie vous êtes fait pour être aimé et, et, et de se dire oui mais je suis faite pour être aimé mais c'est clair c'est une évidence et je le pense tellement fort en moi que uniquement cela suffit pour que ça s'imprègne dans mon subconscient et chaque jour, je me lève et tout de moi est, convain est tellement convaincu. C'est une évidence. Je suis, c'est mon identité. C'est ma nature que d'être aimé. C'est ma nature que d'être riche. C'est une évidence. Et cette évidence sans force de ce sentiment si fort que je ressens, c'est ça qui imprègne. C'est ça qui, que mon, mon subconscient va imprégner naturellement. Naturellement. Donc Naturellement, il y a aussi une mécanique où on n'a pas besoin de process pour programmer notre subconscient mais quand on comprend que s'approprier les choses s'approprier l'amour s'approprier la prospérité s'approprier le fait qu'on est digne d'être aimé s'approprier le fait que je suis importante en toute évidence parce que c'est comme ça que j'ai choisi d'être c'est comme ça que j'ai choisi de me définir c'est ainsi que j'aime qu'on m'aime c'est ainsi que j'aime m'aimer vraiment parce que moi pour moi je suis importante et c'est tellement déposé avec une telle évidence et avec cœur que ça s'imprègne naturellement dans notre subconscient et c'est ça qui va faire que naturellement je vais être entouré de personnes qui vont me manifester cet amour naturellement sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit, c'est pas l'action qui va déterminer le fait que je reçois cet amour c'est le fait que je l'incarne moi-même, je vibre de ce personnage, je suis cette personne qui est importante et je me positionne tellement ainsi que c'est c'est ce que je vibre c'est ce qui est imprégné dans mon subconscient naturellement et c'est ce, ce que je vais naturellement vivre autour de moi l'amour l'amour être dans une relation d'amour en soi c'est pas oui il faut que je m'investisse dans mon mon couple pour que ça soit le cas c'est déjà qu'est ce que je vibre moi pour que je puisse ainsi naturellement vivre dans un environnement dans lequel je peux goûter à qui je suis, en fait. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Mais ça demande de prendre conscience que le point de départ, le point de départ de toute chose que j'ai envie de vivre concrètement dans ma vie, commence par mon désir, mon désir, mon désir, je masse dans lequel j'associe un sentiment fort et qui est bien <rire> et qui est mien je suis aimé voilà ce que je suis je suis aimé c'est moi c'est ma nature d'être aimé et dans ce sens j'imprègne ma personne de ça je dépose vraiment ça tellement fort en moi que ça s'imprègne dans mon subconscient et c'est parce que ça s'imprègne et ça s'imprime dans mon subconscient Puisque c'est tellement vrai que je le ressens, tellement vrai que ça s'imprime dans mon subconscient que c'est ainsi que je vais obtenir. Donc voilà, n'oubliez jamais que vous n'obtiendrez jamais rien, vous ne vivrez jamais rien qui n'existe dans, dans la programmation de votre subconscient. Vous pouvez tout vivre, vous pouvez tout avoir, mais vous avez besoin de l'encoder dans votre subconscient volontairement, si vous voulez. Voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ce live vous a vraiment euh, apporté un éclairage. N'hésitez pas à me dire ce qui vous parle dans, euh, dans ce live. Euh, et puis, euh, moi, je reste à votre disposition, bien sûr. Comme je vous ai dit, je vais vous mettre à disposition le processus de la lecture 5D, le processus de déprogrammation des blocages et de reprogrammation de votre subconscient. Ça va être mis sur mon site Internet bientôt, donc restons en contact. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très vite. Merci beaucoup Adeline, Émilie, euh, Laure pour votre intervention et votre présence ici. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous parle, surtout. <rire> je vous souhaite une belle journée. Bisous mes amis.